Euh, donc, on revient donc dans le cours de notre soirée. Trois thèmes seront abordés essentiellement ce soir. L'accueil des migrants, le climat et l'adaptation du territoire, le lien entre le changement climatique et l'immigration, et l'Europe. La parole sera donnée ensuite à la salle pour euh, des questions, le débat. Donc, je vais commencer à poser les questions à Damien Carême, parce que c'est quand même lui la vedette, hein. <rire> Vue de Bretagne, Grande-Sainte est une ville du Nord, proche de Calais. Une ville ayant connu la crise industrielle qui a généré misère urbaine et chômage record. Les migrants en route vers la Grande-Bretagne sont bloqués à Calais. Vous avez décidé de prendre votre part de cette misère et d'aider tous ceux qui, au bout d'un long voyage dangereux, se retrouvent sans abri et abandonnés à tous les périls. Nous savons aussi que la ville est exposée à la pollution de l'air et au risque de submersion marine. Mais pourrais-tu nous présenter, toi, Damien, ta vision de Grande-Sainte en tant que maire Ah oui <rire> Merci, Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et d'avoir fait cette visite, cette, cette visite cet après-midi sur ce projet de centrale et d'être aux côtés des militants qui dénoncent ce grand projet inutile. Je vais juste faire une aparté. J'ai eu le même projet inutile chez moi. Euh, dans la commune d'à côté de chez moi, c'est construit un terminal métallier qui est rentré en service il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Euh, il y a eu une commission des débats publics avant la construction, puisque c'était un investissement de 2 milliards d'euros au total. Et, euh, et je suis la seule commune de l'agglomération à m'être opposée à, à ce terminal métallier, parce que ça venait rajouter un, un site CVSO. Seul haut sur l'agglomération, on en a déjà 14, c'était le 15e. Euh, mais euh, les promoteurs, comme ils le font souvent, mettaient en avant l'emploi que ça allait créer pour le chantier, la durée du chantier et, et ensuite. Et puis surtout, on m'avait dit, euh, Damien, c'est important pour l'indépendance énergétique de la France, d'avoir un des d'année. De Qu'est-ce qu'il en est 18 mois après Il n'y a que 70 emplois sur le site. Durant la durée du chantier, ça a mis en exergue le problème des travailleurs détachés dans notre pays, l'arrivée des travailleurs détachés, avec, ils dormaient à 15 dans les chambres d'hôtel. Donc ça a été un fiasco total en termes de, de création d'emplois pendant la durée du chantier. Et puis en guise d'indépendance énergétique, ça vient d'être vendu à des Belges. Et il ne tourne qu'à 5% de ses capacités. Voilà, 2 milliards d'euros dépensés vraiment pour rien. Et en plus... On n'est pas sûr que dedans, je n'arrive pas à voir les informations d'où proviennent les métaniers quand il y en a qui arrivent, mais c'est peut-être du gaz de schiste. Donc on interdit ça chez nous, mais on autorise son importation. Vous voyez bien la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quelle est ma vision de Grande-Synthe Pour ceux qui ont vu le film, je vais peut-être répéter les choses, mais je vais essayer de synthétiser. C'est vrai que c'est une ville qui est née pour les besoins de l'industrie en 1960. C'était un petit village de maraîchers juste avant. Il y avait 1600 maraîchers qui étaient là. Et puis... Et puis, l'État français a décidé en guise de dédommagement de, de guerre, en fait, en préparation des dommages de guerre, puisque l'agglomération dunkerquoise avait été complètement anéantie par la guerre, et la poche de Dunkerque, que vous connaissez certainement, et donc a décidé l'implantation du groupe Usinor en bord de mer pour relancer aussi l'activité du, du port de Dunkerque, et donc de relancer l'économie locale. Et pour construire cette usine, cette immense usine, eh ben, il a fallu qu'on aille chercher de la main d'oeuvre, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de main d'oeuvre sur le, sur le littoral. donc euh, On a embauché des, des Polonais euh, qui étaient passés par les mines de la région nord calais et qui commençaient à, à, à se terminer les mines. Donc, euh, ils cherchaient des ailleurs donc ils sont arrivés à Grande-Synthe. Et puis on est allé un peu plus bas, on est allé chercher des Espagnols, des Italiens, des Portugais, puis on est allé chercher des Algériens, des Marocains Et donc cette ville elle, elle s'est construite très vite à base de tout ce mixage de, de, de populations. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'avec ce qu'on a vécu, avec cette arrivée des, importante de chercheurs de refuge sur mon territoire dès, dès 2004, mais en nombre important à partir de, de 2015, c'est qu'à ce moment-là, j'ai fait rappel historique à la population de dire, euh, souvenez-vous d'où on vient, nous tous, qui sommes là à grande sainte Et à un moment donné, on avait besoin de ces personnes qu'on est allé nous chercher euh, d'horizons différentes en 1960. Aujourd'hui, ces personnes ont besoin de nous. Il faut peut-être qu'on leur rende. Donc cette ville a grandi très vite, euh, elle s'est construite de manière très rapide, euh, ce qu'on appelait des ZUP à l'époque, hein, des zones à urbaniser en priorité. Euh, C'est toutes ces villes nouvelles qu'on qu connaît en France, avec euh, ce qu'on appelle un urbanisme en chemin de grue, c'est-à-dire que vous mettez une grue sur un rail, et puis elle construit des bâtiments le long de, en avançant, comme ça, et puis de manière transversale à, à ces rails-là, des bâtiments de 5 étages, sans ascenseur, Très rapidement fait, donc avec des dalles de, de 5 cm d'épaisseur, ce qui fait que quand votre voisin est dans le toilette trois étages en dessous, vous l'entendez en dessous. Euh, et euh, voilà. Mais c'était un progrès social à cette époque, puisque les gens qui venaient des mines, par exemple, ben dans leur appartement, ils avaient l'eau courante au robinet, ils ne devaient pas aller dans le jardin pompé à la pompe à main, et puis ils avaient aussi les toilettes dans le logement, alors qu'ils étaient dans le fond du jardin, dans les corons des mines. Et donc c'était un progrès social à cette époque-là. Mais on a vite touché les limites, puisque 15 ans après, il a fallu entamer les premières démolitions de ces parts d'HLM sur la ville de Grand Donc c'est une ville champignon, comme on le dit, où en fait, il ne se passait rien. Les gens dormaient, c'était des rythmes de fou, des 3-8 à l'époque, mais c'était une, une, de, de, enfin une semaine de matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit et 5 jours de repos. Ce qui déglingue la santé de tous les travailleurs. Et d'ailleurs, la première opération de rénovation européenne dans la ville ça a été d'isoler une chambre dans ces dans appartements de ces bars HLM pour que le travailleur posté puisse avoir une nuit, enfin qu'il puisse dormir et récupérer quand il était de poste de, de matin quand il, allait, quand il revenait de, de nuit pour dormir le matin, il fallait bien qu'il puisse dormir en toute tranquillité, donc il a fallu sonoriser une pièce pour ça et puis il n'y avait rien dans cette ville, il n'y avait aucun équipement aucun lieu de vie sociale et cette ville se vidait les week-ends quand les gens repartaient dans leur famille ou allaient rejoindre autre part parce qu'il n'y avait rien à faire là et puis en 1971, mon père a été élu maire de cette ville. On était arrivé pour travailler à l'usine, hein, comme, comme les autres. Euh, et euh, il a été élu maire de Grande-Sainte. Il est resté jusqu'en 1992. Et sa première, euh, sa première euh, volonté, c'était un ancien militant syndical. Sa première euh, action, ça a été de doubler les impôts locaux. Alors, euh, pour un mec de gauche, c'était pas fou. Mais en fait c'était parce qu'on était obligé d'augmenter tous les impôts pour pouvoir augmenter la taxe professionnelle qui venait de l'entreprise. Et lui il disait ben, tous ces ouvriers sont là à cause de cette entreprise, c'est l'entreprise qui doit participer maintenant à la culture, au social, à la vie sportive de la ville. Donc il faut qu'il verse des taxes pour que la ville puisse s'équiper de tous ces équipements et pour qu'on crée vraiment une vie, une animation dans cette ville et que ça ne soit pas une de ces villes dortoirs de plus sur 25. Donc on a commencé, il a commencé à équiper la ville de ses équipements. Et alors il a rusé, hein, parce qu'il a doublé les impôts locaux, mais pour pouvoir le rendre aux gens, il a mis une bourse scolaire en place. Et en fait, ce que les gens payaient plus en impôts, à la rentrée scolaire, on leur rendait sous le forme d'un chèque à la rentrée scolaire pour les enfants qui étaient au collège, au lycée ou en école primaire. Donc en fait, il y avait cette redistribution de l'impôt qui avait été mise en place. Je n'ai pas pu la retirer, hein, parce qu'une fois que vous remettez en place des impôts scolaires, vous ne les retirez plus par la suite. Donc la charge est toujours là aujourd'hui. Euh, donc, il a équipé cette ville, euh, bien équipée, ce qui, ce qui pose le problème de toutes ces villes qui ont des richesses fiscales importantes liées à des entreprises, à la présence d'entreprises. On en parle beaucoup dans le nucléaire. Hein, vous savez, Fessenheim, par exemple, aujourd'hui, c'est un sujet puisque il y a une grosse taxe qui est dans la dans la commune. Et, et demain, quid des équipements Comment on les maintient Comment on garde le personnel s'il n'y a pas de compensation financière derrière Allez, les salles, on a ça, donc j'ai 16 salles de sport, 16 terrains de fou, une médiathèque, une bibliothèque, une salle de spectacle, Et une école de danse, une école de théâtre, une galerie d'art, cinq maisons de quartier, pour 23 500 habitants. Mais tout est occupé à plus de 100%. On a 450 associations actives, ça représente plus de 6000 personnes intégrées au total à la vie associative, et je peux vous dire que les terrains de foot, même si c'est, ça paraît nombreux, je peux vous dire qu'ils sont tous les soirs pris par des entraînements avec des gamins, avec des adultes. Que les salles de sport, elles sont toutes prises par différentes activités. Je crois que ce qui manque, ça doit être le patinage artistique et le ski, mais j'ai pas de montagne, j'ai pas de choix, Sinon, toutes les autres activités sportives sont possibles dans ma ville. Et puis, les gens participent aussi à la culture. Moi, c'est un des piliers de mon action. La culture, j'y tiens beaucoup, c'est... C'est ce qui permet d'émanciper les individus en, leur, en les confrontant au monde, en leur permettant d'avoir une réflexion, de nourrir leur réflexion. Et donc, on, on a beaucoup agi autour de la culture. Et, et aujourd'hui, on a une, un abonnement, on a une saison culturelle de 37 spectacles. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est une grosse saison culturelle. On a 600 personnes qui sont abonnées, 600 employés qui sont abonnés à cette saison culturelle. Les spectacles sont à 98% complets avant, avant la soirée. Donc, ça marche extrêmement bien. Et, et, et l'ensemble des. Les activités proposées dans les écoles de danse, dans les écoles de beaux-arts, dans les écoles de théâtre sont pleines. Donc on a vraiment une vie locale assez énorme. On en a vu des extraits tout à l'heure. Et je fais juste une parenthèse dessus. J'ai fait mes voeux, comme dans les mairies, il y a quelques semaines, le 13 janvier. Et avant mes voeux, on fait une rétrospective vidéo de, de la vie, de ce qui s'est passé en En 2018. Et d'habitude, c'est une vidéo qui dure 5-10 minutes pour pas trop lasser les, les habitants qui viennent. Et puis là, quand ils me donnent la vidéo, ils disent 25 minutes. Je dis, vous êtes fou, 25 minutes, c'est bon. Après, le maire, il parle 40 minutes, les gens dans le le bol ils sont vont. Et puis, je regarde la vidéo et dans cette vidéo, moi-même, j'ai été surpris parce qu'on a l'impression de voir des habitants partout, tout le temps. Et je pense que c'est pas une vue de l'esprit, c'est des images qui témoignent de ça. C'est pas le maire qui dit qu'il qui qu est allé voir et qui nous montre. C'est des images prouvent que les personnes, en fait sont vraiment devenues actrices de la vie locale et sont vraiment impliquées euh, localement dans, dans, dans les propositions qui sont faites par la ville. Donc c'est une ville qui vit dans la souffrance aujourd'hui, 28% de chômage, 33% de foyers sous le seuil de pauvreté, euh, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté haut, hein, c'est-à-dire, vous savez, le seuil de pauvreté, il y en a deux, il y a les, le salaire médian, 1750, il y a un seuil de pauvreté à 60% du salaire médian qui est à 1040, et un autre qui a 50% sur le revenu médian qui a 855. Donc j'ai 33% des foyers qui sont en dessous de 1 euros euros par mois, et 17,6% de ces 33% qui sont en dessous euh, du salaire, euh, enfin, du revenu du seuil, pardon, de, de 855 euros. Donc c'est extrêmement difficile. Sur notre agglomération, les hommes ont une espérance de vie de 5 ans moins que la moyenne nationale. Comme on est dans une région industrielle, euh, il y a peu d'emplois féminins, et donc, en fait, je me retrouve souvent avec beaucoup de dames âgées aujourd'hui, euh, dont les maris sont décédés, qui ne vivent qu'avec la pension de reversion de leur mari, donc grosso modo avec 800 euros par mois. Ce qui pose euh, des problèmes euh, d'accès à la santé, par exemple, euh, puisque quand on doit faire le choix entre payer son loyer, ses factures énergétiques, son alimentation, eh ben, ce qu'on oublie euh, le premier, c'est la mutuelle santé. Parce que euh, on peut s'en passer peut-être, et quand on va chez le médecin, on dit bah « Donnez-moi pas ce médicament ou euh, à la pharmacie, euh, je ne peux pas être remboursé. Et là on rentre dans une spirale infernale de, de laquelle il est difficile de sortir après, donc c'est une problématique à laquelle on a dû s'attaquer aussi derrière. On a 155 jours de dépassement des seuils de pollution euh, atmosphérique de particules fines dans l'air. Alors c'est pas le seuil français, parce qu'il est très haut le seuil français, euh, c'est le seuil de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, et ce seuil, l'OMS nous dit on ne devrait pas le dépasser plus de 3 jours par an. On va dire 255 jours. 155 jours. À Lille, ils sont à 255 jours et à Paris, ils doivent être autour de 250 aussi. Pour vous dire un peu l'état dans lequel aussi vit cette population, à proximité des usines, euh, même si on est en bord de mer et que la mer euh, nous emporte euh, beaucoup, des, beaucoup des, des effluents de ces usines, il en reste beaucoup euh, sur la population qui vit donc dans un environnement où la problématique santé est extrêmement importante, on a le taux de cancer des voies aérodigestives supérieures le plus important de France. Je vous dresse une carte de la difficulté auxquelles on doit s'attaquer, et, et parallèlement à ça, on est capitale française de la biodiversité, on est la première capitale française de la biodiversité, parce qu'on a décidé de faire le pari de la nature en ville, et donc ça fait 40 ans que ça dure, mon père a commencé ça à plus de 40 ans, c'était dans les années 70-72, qu'il a commencé ça et ça se continue, c'est devenu une tradition, on vient d'ailleurs de recevoir à nouveau cette distinction durant l'année 2018 pour la seconde fois, on vient recevoir les quatre fleurs, mais les quatre fleurs aujourd'hui ce n'est pas que des fleurs, c'est aussi c'est pas de, des coquelicots, ce n'est pas de, de, de produits, je ne vais pas dire phytosanitaires parce que ça fait presque soin de santé phytosanitaire, les produits toxiques dans les plantes. Euh, voilà, on n'utilise plus de produits toxiques dans les espaces de la ville depuis 1995 les derniers euh, qui ont été les plus euh, difficiles à les lieux qui ont été les plus difficiles à, à convertir c'est les terrains de foot les footballeurs ne viennent pas les paquettes. et le deuxième c'est les cimetières. Pareil, que les morts ça me dérange les, les herbes qui sont dans les allées des cimetières. bref, c'est les deux lieux un peu compliqués sur lesquels il a fallu travailler, on a trouvé des solutions mes services ont trouvé des solutions et aujourd'hui on est vraiment euh, à, à zéro, euh, zéro phyto et on est à 100% bio dans le cantine scolaire depuis 2011 c'est là aussi un choix qu'on fait parce qu'on me confie des enfants et je veux les maintenir en bonne santé je ne voudrais pas qu'un jour on, dit, on me dise euh, vous saviez, vous n'avez rien fait euh, donc durant le temps où on me confie des enfants j'en prends soin et j'estime leur apporter ce qui est le meilleur euh, on le fait en matière de, de nourriture on le fait aussi euh, en matière de perturbateurs endocriniens parce qu'on s'est déclaré ville sans perturbateurs endocriniens on fait la chasse à tous les produits, à tous les, tous les endroits, tous les lieux, tout ce qui pourrait contenir des perturbateurs endocriniens. et on en découvre tous les jours. Alors c'est une lutte euh, sans, sans relâche qu'on qu mène. On a changé tous les récipients à la cantine, on est sur des plats inox maintenant, mais on a fait le travail dans les crèches, dans les garderies sur les couches, sur les produits qu'on utilisait pour les bébés, sur, sur les contenants alimentaires, sur... Euh, enfin, voilà. On a décliné pour éviter qu'on ait euh, des perturbateurs endocriniens. On n'utilise plus que des produits naturels pour nettoyer euh, toutes les surfaces de la vie, dans les salles de sport, dans les écoles, dans les crèches, dans les garderies. C'est le produits qu'on fait nous-mêmes. Ça nous fait gagner beaucoup d'argent. C'est plus respectueux pour l'environnement. C'est moins le problème de santé pour le personnel qui doit mettre... Euh, qui doit, mettre, euh, qui doit euh, nettoyer... Euh, euh, les, les salles et puis euh, ça délivre enfin voilà ça ne rejette pas de perturbateurs endocriniens donc il euh, n'y a pas d'évaporation de, de produits dans les lieux où sont les gamins donc on, on contrôle la qualité de l'air intérieur aussi euh, des écoles et on est en dessin des normes de l'OMS de de, dessus et puis on va plus loin on va jusqu'à contrôler les ondes électromagnétiques dans toutes les écoles et les lieux d'accueil des enfants pour être sûr qu'on soit en dessous euh, des normes aussi euh, acceptables pour euh, pour les enfants voilà on prend donc soin de cette de, de cette euh, population qui est en difficulté. J'avais plié presque toutes les autres questions à la première réponse. Et la vision en fait que, que j'ai, si je dois la résumer, c'est que un maire a les capacités de tout faire, d'agir sur, sur beaucoup beaucoup de, beaucoup de leviers, beaucoup de domaines, même ceux qui ne sont pas forcément les siens au départ. Ça ne nécessite pas forcément d'argent quand on lutte contre les perturbateurs endocriniens. C'est simplement demander aux agents de faire attention, de regarder les fiches de notice, de, de mettre dans les marchés publics qu'on exclut toute une liste de produits dans les réponses des, des, des gens qui veulent postuler, qui nous font des, des offres de prix. Euh, ça, donc c'est simplement porter une attention particulière à nombre de choses La cantine bio, ça va coûter un peu plus cher. Euh, J'avoue, on n'a pas répercuté sur, sur le prix des repas aux, aux familles, puisque Là aussi, hein, la, la répartition et le fait qu'on qu s'adresse à une population en difficulté, on facture le repas pour les gens qui, sont, qui ont des difficultés sociales, 40 centimes d'euros, et les gens qui vont bien, parce que je ne veux pas non plus qu'on me dise, ouais, vous faites tout pour les pauvres, les gens qui vont bien, ça pourrait être deux chirurgiens, euh, euh, deux, je ne sais pas quoi, qui gagnent bien leur vie. Euh... J'en ai pas, sur la vie. Ils payent, payent 1,85€ le repas, ou 100% de... C'est un choix politique. Je fais, je pourrais les faire plus cher. Je me suis interrogé pour les faire gratuits. Parce que je me dis 0,40€, le personnel qui gère, ça me, coûte, ça me coûte pratiquement plus cher que finalement la recette des cantines scolaires. J'aurais pu le faire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Si j'étais vert plus longtemps, peut-être que je le ferais, mais voilà. Pour l'instant, c'est n'est pas fait. Euh, c'est une ville qui, qui aujourd'hui est dans une dynamique euh, parce qu'on a changé les codes on a changé les références à la société. On a amené les gens sur une autre... On leur a montré qu'une autre société était possible. Ils deviennent acteurs de ce changement. Je reprends sur les perturbateurs endocriniens. On a une université populaire, là aussi, qui travaille sur l'émancipation. Et euh, ils, ont, ils, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la fabrique de l'autonomie. On le voit dans le film aussi, pour ceux qui, qui ont vu le, le documentaire. Et euh, on aide les gens à fabriquer des produits... Euh, ménager, euh, lessive, euh, produits d'entretien et des cosmétiques aujourd'hui à base de produits naturels pour éviter les, justement les perturbateurs d'opinion. Mmh. Et finalement, euh, c'est intéressant pour les gens parce que le litre de lessive fait comme ça, c'est 40 centimes d'euros alors que c'est 3 ou 4 euros le litre de lessive que vous achetez, donc ça leur rend du pouvoir de vivre. Je ne parle pas de pouvoir d'achat parce que l'achat c'est pas un bon geste, comme ça. il est des fois effréné et il faut que chaque acte d'achat soit réfléchi. Et donc c'est du pouvoir de vivre, parce que ça permet aussi de préserver la planète quand on fait ça. Donc ça nous permet de vivre collectivement. Et on est sur une société du partage, euh, où euh, bah, des gens viennent apporter des appareils, ou du matériel dont ils ne se servent plus. Et c'est en dépôt là, et si vous en avez besoin, par exemple, je suis allé la dernière fois, il y avait un rehausseur de sièges de voiture pour les enfants. Moi qui suis grand-père, je reçois mes petits-enfants de temps en temps, et, et j'ai besoin d'un siège, d'un rehausseur, mais je ne vais pas acheter un rehausseur pour recevoir mes petits-enfants que j'ai une fois par trimestre quand j'arrive à me libérer, et bien donc je vais l'emprunter à ce, ce lieu-là pour le week-end et puis je vais le rendre le lundi, ça nous évite d'acheter euh, et on fait ça aussi avec une multi-tech, euh, parce que c'est aussi idiot qu'on s'achète chacun une perceuse finalement, parce qu'on n'a pas besoin d'une perceuse on a besoin de faire un trou. et ben donc si on a une perceuse qu'on peut se partager, qu'on peut se prêter ça évite beaucoup, beaucoup euh, d'énergie, de gaspillage de matières premières euh, d'eau pour, pour, pour, pour fabriquer une perceuse euh, j'ai participé à la, à la création de l'Institut d'économie circulaire. Une petite anecdote comme ça. Et euh, Black Decker a fait une étude euh, auprès de ses clients pour savoir quand ils venaient dans, dans un magasin de bricolage, euh, ils interrogeaient les gens sur euh, combien de temps vous êtes servi de la perceuse que vous venez changer pour en acheter une nouvelle. Vous avez une idée Entre 6 et 13 minutes. Mais ben oui, parce que pour faire un trou, ça va vite. Même si vous mettez 10 tringles à, à 4 glisses par tringle de rideau, et vous en faites rarement plus, là, la moyenne, je vous le dis, entre 6 et 13 minutes. Est-ce qu'on a besoin de payer une perceuse 100 balles, 150 balles 200 balles avec la petite lampe qui éclaire la mèche là, pour bien voir le monde euh, Franchement, ça nous interroge sur le modèle dans lequel on vit. Et voilà, c'est ça qu'on essaie d'instiller dans la population. Et finalement, bah, tout le monde se rend compte que c'est plus intéressant de partager plutôt que d'aller acheter. C'est pour ça que je. Je ne parle pas de pouvoir d'achat, mais de, de pouvoir de vie. Et c'est ça que, que j'ai envie de garder de ma vision de la ville, c'est qu'on est, on est sur le chemin d'une autre société possible. Ma phrase en politique, c'est une phrase de Gandhi qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». Et bien c'est ça, on montre, on, on montre à voir, et une fois qu'on a montré que c'est possible, ben les gens adhèrent à la démarche et, et, et sont acteurs et deviennent acteurs. De... Ouais, C'est vraiment intéressant et ça donne vraiment envie de faire la même chose sur tous nos territoires. Et... Comme quoi, le fait d'avoir des maires écologistes, c'est quand même important. Euh, et justement, en tant que maire écologiste, et tu nous as parlé tout à l'heure de la pauvreté, qui est quand même importante sur ton territoire, et tu as mis en place quelque chose. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu ici, Oui, euh, un des principaux combats que je moi, c'est la, la, la lutte pour la que Chacun préserve sa dignité malgré la difficulté dans laquelle dans ses foyers se trouvent. Et, et c'est important, ça, ça m'est venu euh, il y a quelques années, enfin, ça m'a enfin, sauté euh, à la figure hein. il y a quelques années. Euh, je recevais, reçois beaucoup de délégations qui viennent voir justement ce qu'on fait. C'est des délégations d'élus, mais c'est aussi des écoles d'architecture, Sciences Po Paris, euh, l'ambassade du Vietnam, euh, enfin, voilà, ils viennent visiter la ville pour voir ce qui s'y passe. Et, euh, et un jour, je J'étais sur une place, de c'est qu un quartier de l'agence nationale de rénovation urbaine, donc on avait démoli et reconstruit. Et euh, je, je passe avec un groupe de, de personnes à pied, traverse la place, et il y a une dame qui arrive et elle me dit bah, « j'habite là-haut dans cette nouvelle résidence ». Elle dit « je voulais vous remercier euh, parce que maintenant, grâce à vous, j'ai plus honte d'inviter ma famille chez moi ». Quand, euh, quand en tant que mère, vous avez un habitant qui, qui vous rend ce témoignage, vous dites que vous avez servi à quelque chose. C'est-à-dire que vous vous rendez compte un peu de la difficulté dans laquelle vivait cette personne. Elle avait honte d'inviter la famille dans l'endroit où elle habitait avant. Et, et ça, moi, je me suis dit, c'est vraiment la clé. Alors peut-être que je ne le formalisais pas comme ça avant, mais c'est que chacun doit pouvoir garder sa dignité. C'est aussi ce qui a prévalu quand on a eu ces... Ces 2500 chercheurs de refuge qui sont arrivés entre, entre août 2015 et décembre 2015 sur ma ville, c'est que je ne pouvais pas laisser ces gens vivre dans, les, dans la situation dans laquelle ils étaient. C'était innommable. Ni vous ni moi, on promènerait, on promènerait notre chien sur les lieux où ils habitaient. De voir 300 femmes, 300 enfants vivre dans un champ de boue, sans accès à quelque sanitaire que ça soit, sans accès à des bouches, sans accès à, à du ramassage d'ordures sur les terrains, c'était innommable. On ne peut pas laisser des êtres humains vivre dans cette situation-là. Donc, on a aidé, on, on a trouvé une solution malgré, malgré le fait que l'État ne veuille pas, ne voulait pas à l'époque, ne veut toujours pas d'ailleurs, le faire. On a franchi ça, on s'est affranchi de ces refus-là et puis on, on l'a fait quand même et on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment euh, la dignité qui est la ligne, le point de mire de, de, de ce que je peux faire parce que ce qui est bon pour les uns est bon aussi pour les autres. Et moi, ce qui me hante, depuis, je suis arrivé à ce taux de, à ce taux de chômage à peu près depuis 2008. Avant, j'étais à moins de ça, j'étais pas à 28, j'étais à 16. Donc c'était déjà beaucoup, mais 16, c'est moins que et, et depuis 2008, ça ne change pas. Parce que depuis 2008, l'industrie sur le littoral ne se porte pas mieux, il y a des fermetures pratiquement tous les ans, quand on a une ouverture de 150 ou 200 emplois, ça nous fait du bien, mais ça ne compense pas les 3 000 emplois qu'on a perdus ces 20 dernières années. Donc on n'a on a pas beaucoup de solutions de ce côté-là pour, pour accueillir. Et comme j'ai du mal à, à faire en sorte que les élus de l'agglomération euh, essaient de réorienter notre développement économique de l'aglo, ne reste pas sur le tout industriel comme il était, mais vraiment qu'on puisse orienter vers, vers d'autres voies, c'est un peu compliqué en ce moment. Et donc, je me disais, mais c'est quoi Qu'est-ce que je peux apporter comme solution à ces personnes-là Oui, alors, dans mon programme électoral de 2015, j'avais dit, on va assurer aux gens un accès au logement. C'est-à-dire que je n'ai pas d'expulsion locative pour des raisons sociales chez moi. Je n'ai pas pris d'arrêter anti-expulsion, parce que des fois, quand vous avez quelqu'un qui vous pollue par un problème de comportement, les 20 locataires qui sont dans la même classe, il faut pouvoir expulser cette personne si au bout d'un certain temps, elle refuse de revenir à la raison. Si quelqu'un vit bien sa vie, et décide de ne pas payer son loyer pour se payer des vacances ou je ne sais pas quoi derrière, c'est son choix, mais le bailleur, on ne peut pas lui imposer de garder des mauvais payeurs comme cela. Mais si c'est pour des problèmes sociaux, on intervient systématiquement et il n'y a pas eu une expulsion locative depuis 18 ans pour des raisons sociales. Il y a un accès à l'énergie, pareil, il n'y a pas de, de coupure d'énergie pour des raisons sociales. Si c'est un mauvais payeur, si c'est quelqu'un qui refuse de payer ses factures alors qu'il en a les moyens, c'est autre chose. Mais dès que c'est pour une difficulté sociale, on intervient, on met le fournisseur d'énergie autour de la table, le CCAS de la ville et la personne, et on trouve l'arrangement, l'énergéticien le, le, reprend une partie à son compte, nous le CCAS on intervient pour une partie, et la personne, a on fait un plan d'appurement d'une dette où il paye des fois 5 euros par mois pendant un certain nombre de mois, et en fait on s'est rendu compte depuis 10 ans pratiquement que cette, cette, euh, ce dispositif existe, qu'aucune des personnes qu'on a suivies une fois ne revient une deuxième fois. Parce que quand on la voit pour, pour rentrer dans ce dispositif-là, bah du coup il y a un accompagnement social qui se met en place, et a, il y a une formation de la personne, on lui apprend à maîtriser son énergie, on lui donne des kits d'ailleurs d'énergie, des mousseurs d'eau, des lampes à etc. pour équiper sa maison, pour baisser sa facture énergétique. On a un appartement témoin où on apprend aussi comment on aère sa maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour, et, et, et, pour c'est les radiateurs la nuit, ça ne sert à rien qu'il font 22 degrés dans une chambre. Euh, donc voilà, il y a tout une, un apprentissage aussi à faire et on, on les accompagne derrière. C'est un accès à la santé, j'en parlais tout à l'heure, euh, les gens ne prennent plus de mutuelles, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, enfin souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, et donc on a, on a fait un achat groupé mutuel. Là aussi ça ne m'a rien goûté, je n'ai pas mis un euro, j'ai mis un personnel simplement qui a été négocié avec les mutuelles en disant bah, « ben voilà, on est... » Il y a près de 6000 sociétaires possibles sur la ville. On euh, dirait que vous nous proposiez une solution mutuelle, mais euh, en l'adaptant aux personnes qui sont en face de vous. Si c'est une personne de 75 ans, ça ne sert à rien de l'assurer sur des frais obstétriques, euh, il n'y en aura plus. Euh, par contre, elle aura peut-être des, des frais dentaires, des frais flambeaux, euh, des frais euh, auditifs. Euh, par contre, pour une personne plus jeune, ben, oui, il n'y aura peut-être pas ces frais-là, même si ça peut arriver. Mais euh, voilà, d'essayer d'adapter de l'offre la couverture de soins, ce qui n'existait pas à l'époque où on l'a lancé, maintenant c'est en, en train de se généraliser derrière. Et puis euh, en, en travaillant sur ce problème de mutuelle, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un dispositif à la Sécu qui s'appelle l'aide complémentaire santé, qu'on connaît mal, euh, qui est mal vendu, enfin qui est mal distribué auprès des, auprès des, des assurés sociaux, et euh, ça peut se monter cette aide à 540 euros par an quand vous avez déjà une aide de 140 euros pour accéder à la mutuelle, ça peut vous aider à prendre une mutuelle. Et ben voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des mutuelles qui nous a, qui nous a accompagnés, qui a, qui a fait des tarifs vraiment à la demande. Et aujourd'hui, une personne qui payait 80, 90 euros pour avoir une mutuelle quand elle était seule, par exemple, quand je reprends cette femme qui vivait avec la pension en conversion de son mari, aujourd'hui, elle paye ou 20 euros, ou pas du tout, parce que si la complémentaire santé se met en place derrière, ben ça couvre en fait le coût de la mutuelle. Et donc ça, c'est un accès à la santé euh, on a permis euh, auprès de ces personnes-là, c'est un dispositif vraiment qui ne nous, nous a rien coûté à la ville, on n'a pas mis un euro dans ce dispositif, si ce n'est du temps de travail d'un membre du personnel qui a, qui a travaillé dessus. Euh, accès à la santé, accès au logement, accès à l'énergie, accès à un environnement de qualité, je l'ai vu, accès à une alimentation saine, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure avec les cantines bio, et on a doublé ça de jardin partagé en pied d'immeuble, euh, où on a, moi ce que je disais, c'est pareil, je l'ai en mettant ces jardins partagés, les gens vont cultiver leur, leur, leur nourriture, leur propre nourriture, donc ça va leur rendre du pouvoir de vivre, euh, et on va leur apprendre, parce que l'idée c'est pas d'utiliser, bien évidemment, de produits toxiques derrière, donc on les a formés à, à cela, et, et ça, ça a un succès aujourd'hui, j'en suis au 7ème sur la ville, et les gens m'en demandent maintenant partout, dès qu'il y a des collectifs, me demandent d'en faire partout. Et donc voilà, c'était le midi... Euh, on, on nourrit bien les enfants à l'école et euh, le soir les parents euh, s'en chargent euh, à la maison et les parents s'y mettent aussi euh, derrière et ça permet d'accéder à une alimentation euh, de qualité de proximité et ça veut dire qu'à côté il faut refaire des cours de cuisine parce que quand vous cultivez euh, en hiver vous connaissez bien ici dans cette région du chou manger du chou midi du chou le soir cinq jours par semaine c'est pas terrible donc il faut apprendre à refaire du chou sous toutes ses formes il faut réapprendre la saisonnalité, mais il faut des fois même apprendre à cuisiner. La première récolte de ce jardin partagé, moi j'ai vu, on a fait une petite fête, et j'ai vu une gamine de 8 ans qui m'a dit c'est la première fois que je vois ma mère éplucher un une carotte. <rire> ben ouais. Parce que chez nous, il y a l'hypermarché à côté, et ils vont acheter des carottes râpées euh, dans des marquets fantastiques. Ils n'ont pas conscience, et même si elles ne travaillent pas pour la plupart, les femmes, elles ne passent pas de temps forcément à la cuisine, ou elles le savent, quoi. Donc en fait, on, ré, on reprend tout ça en, fait en éducation, et, et il ne faut pas négliger, parce que c'est un, un élément extrêmement important, on ne peut pas se dire, vous avez des parcelles, vous pouvez cultiver, il faut reprendre tout à boucle derrière avec les, les habitants. Voilà pour euh, une aide qu'on apporte, direct ou indirect, et puis euh, ce que je viens de décider, euh, ce que j'ai annoncé euh, lors de mes derniers voeux, qu'on va mettre en place euh, dès le vote du budget euh, le mois prochain, fin mars, euh, c'est de recréer en fait ce que mon père a des, créé en, en, en 1981 déjà c'est le minimum social garanti c'est donc une, une allocation euh, sociale temporaire, j'espère enfin j'espère, pour les gens euh, qui va permettre qu'il n'y ait plus de pauvres sous le seuil de pauvreté à 855 euros on va faire le différentiel, c'est à dire si la personne touche que elle est toute seule, elle touche le 1 à 455 euh, ou 7 euros je sais plus Éventuellement la PL, machin, elle est à 600 euros par mois, eh ben, on lui donnera 255 euros par mois pour qu'elle soit au-dessus du seuil de la pauvreté derrière. Et donc c'est une allocation, c'est pas un revenu. J'avais annoncé à la dernière qu'on était candidat au revenu de base, candidat à l'expérimentation du revenu de base sur la ville. Là c'est pas un revenu parce que la ville ne peut pas faire un revenu. La loi en France nous empêche de faire un revenu parce que si je dis que c'est un revenu, eh ben, on va lui supprimer le RSA, etc. Donc euh, c'est une allocation sociale c'est une aide sociale qu'on va distribuer, qui prendra la forme, parce que la loi elle dit que euh, on peut vous maintenir le RSA, si vous avez un revenu, on vous supprime le RSA, sauf exception euh, de l'aide au, lo euh, au logement, de l'aide à l'énergie, aide à la mobilité, il y a une liste d'exceptions, donc à chaque fois on va justifier que ce euh, sera une aide spécifique sur l'alimentation, sur le logement, sur l'énergie ou sur la mobilité, mais euh, euh, ça, à partir du on, va, on aura les premiers versements au mois de mai, je pense, de, cette, de ce minimum social garanti garantie. Et euh, la question du financement, puisque tous les journalistes qui se sont intéressés, qui sont venus nous voir pour en parler, ont dit comment vous payez. Alors déjà, on avait un gros budget au, au CCAS puisqu'on a des difficultés sociales importantes. Et puis euh, cette année, enfin ça fait trois ans qu'on qu re, qu a refait tout l'éclairage public de la ville. Et cette année, je fais une économie sur l'éclairage public de 475 000 euros. Parce qu'on a remplacé par de la LED et que d'abord elle consomme beaucoup moins, et qu'à à minuit on, on la baisse de 50% et qu'à 3h du matin on la baisse de 75%, ça se voit pas à l'œil nu. Donc il n'y a pas ce sentiment d'insécurité dont on peut parler. Et, euh, et ben, du coup, quand vous faites ça, ben, vous faites une économie. Comme j'ai 4000 points lumineux quand même, c'est ville, euh, ville euh, bon, point lumineux, il y en avait 7000. Quand on a commencé le travail, on en a éliminé 3000, suréclairé beaucoup trop, donc là on s'est dit qu'on va préserver la biodiversité nocturne, donc on va éteindre sur des routes où, il y a, où on est en campagne et que ça ne sert à rien de, de, de mettre de, de l'éclairage. Donc voilà, on a fait ce travail-là et on a baissé notre facture énergétique de ce montant-là. Et on a aussi baissé la maintenance, du coup, de l'éclairage public, puisque la LED est plus robuste que les lampes. On a moins de problèmes de panne et on a passé de 300 000 pratiquement euros par an de contrat de maintenance à 150 000 euros de, de maintenance. Donc vous voyez, sur cette même opération d'éclairage public, on fait l'éco-jolive entre 600 et 700 000 euros. Euh, et j'ai décidé de réaffecter cette somme pour financer ce minimum social garanti qui viendra à la fin de l'année prochaine. Euh, qui se verra abonder d'une autre somme c'est qu'on va récupérer euh, la chaleur d'ArcelorMittal qui est derrière par un réseau de chauffage urbain, on va sauver tous les équipements publics de la ville la mairie, les salles de sport et la liste longue là, que je, dont je vous parlais tout à l'heure et euh, ça va nous faire une économie de 250 000 euros qu'on qu injectera euh, l'année prochaine dans ce même budget puisque là on va partir du mois de mai au mois de décembre la dépense sera moins importante mais en année complète ça va faire le complément euh, d'après les estimations qu'on a fait faire sur, pour, pour mettre en place ce, ce minimum social euh, garanti et je montre par là que l'écologie c'est social. Que, moi j'ai pas de gilet jaune chez moi, euh, ils sont à un bon point, je les aide je leur mets du bois, je leur mets un coup électrogène, je leur mets des stands pour qu'ils puissent se réunir puisqu'ils sont contents de se retrouver entre eux, ils ont, des, ils ont des revendications légitimes pour la plupart, il y, a des, je veux dire, il y a des connards parmi eux, mais comme il y en a dans toute la société, euh, beaucoup dénoncent d'entre eux dénoncent mais pour le reste ils ont des revendications tout à fait légitimes mais ils viennent me voir en me disant disant chez vous on sait ce que vous faites il euh, y a une redistribution d'une forme de richesse et, et voilà il n'y a personne qui est dans la misère dans, dans votre ville et c'est un peu ce qu'on demande aux autres derrière donc voilà, je, et pour leur, pour, enfin ils me disent qu'eux, ils sont pas du tout contre l'écologie, alors qu'on a essayé à un moment de dire, oui c'est la taxe carbone sur le diesel qui a fait que ça enflammé des choses, c'était la boule d'eau peut-être, mais il n'y a pas que ça si on va si on a décortiquer un peu cette montée en puissance de, de ce mouvement-là. Mais voilà, moi je, je montre que quand on, quand on a une réflexion globale dans sa vie, qu'on s'attaque à, à tous les pans et à tous les champs du quotidien, on arrive à faire du vivre ensemble et à permettre à chacun de vivre dignement et d'essayer du mieux possible à l'échelle d'une commune. Je ne peux pas tout résoudre, mais au moins je mets mettre tout, tout ce qui est dans mes compétences et dans mes capacités pour essayer d'endiguer les, les phénomènes et les problématiques sociales.